Alors ça, on va imaginer que c'est une, une encolure et puis un petit bout d'épaule, euh, le, le, le petit bout euh, ça par exemple. Alors, je suis arrivée en haut, j'ai euh, terminé, j'ai cassé, coupé mon fil. On va faire la deuxième, la deuxième épaule, enfin le deuxième côté de l'encolure, deuxième épaule. Puis là, un ben, problème, euh, j'ai plus de fil. Comment je fais eh ben tout simplement comme ça j'attrape là le bout de fil avec mon pouce et je fais une maille alors je vais te montrer un truc d'abord avant de continuer pour éviter ce trou là cet espace je relève ici et je fais deux ensemble ça va euh, rapprocher. Hop, on y allant tout doucement. Voilà, on maintient là et on continue. Donc là, on rabat, etc., etc.